Le cinéma est un endroit où il est complexe pour un auteur d'être à la fois subversif ou polémique de manière volontaire au travers d'un sujet. Cherchez bien, et vous comprendrez rapidement que lorsque le cinéma a été subversif ou critique, c'est la plupart du temps à cause d'un élément, si ce n'est extérieur à l'œuvre, en tout cas pas forcément directement lié au contexte de création de celle-ci. J'ai bien dit la plupart du temps, hein, et il est important de le noter. Car oui, certains auteurs en ont fait leur marque de fabrique, et parfois même une signature tellement forte que chacun de leurs métrages est attendu quasi uniquement pour cela. Sans forcément citer une pléthore de noms, on peut forcément penser à Lars von Trier, qui lorsqu'il ne peut pas faire de polémique avec un métrage, clame son amour pour les nazis, ou encore Gaspard Noé, qui cache bien son côté subversif par une timidité qui le rend presque attachant, malgré ses sujets complexes et souvent noirs. Mais le cinéaste ici présent a quasiment toujours cherché à explorer cela au sein de son cinéma, quitte à, comme le long métrage ici présent, tomber dans la perversion. Car lorsqu'en 1992, Paul Verhoeven, cinéaste hollandais de renom, porte à l'écran le récit sulfureux et terriblement passionnant d'un agent du FBI tombant sous le charme d'une jeune auteure potentiellement accusée de meurtre, le metteur en scène a décidé de plonger radicalement et frontalement le spectateur dans un déchaînement de violences et de sexe rare. La violence, il l'avait maîtrisée et imposée, avec des films comme Robocop ou Total Recall. Et le désir, même s'il était en sous-texte, était déjà présent. Mais au cœur de ce récit intense, noir, macabre et terriblement torride, il parvient alors à développer et construire une imagerie et une puissance graphique qui passionnera les générations, inspirera malheureusement des serial killers et se permettra le luxe de donner lieu à un chef-d'œuvre du 7e art moderne. Une œuvre vivement critiquée, conspuée, mais qui a su dépasser tout cela pour devenir un long-métrage presque essentiel pour les spectateurs « Basic Instinct » est souvent considéré comme une œuvre juste violente et macabre. Mais il faudrait réussir à aller plus loin et voir dans ce scénario une réflexion sur la psychologie et le polar. Joyce Terras parvient à livrer ici un script aussi sulfureux que jouissif, et aussi noir que sensuel, ne cherchant pas directement à mettre en avant le côté frivole et presque sexy de son aventure, mais construisant lentement et doucement, au fil de son travail des dialogues et de la montée en puissance de cette enquête, un double sens constant. Pour certains, Basic Instinct n'est donc qu'un objet macabre, gore et proche d'un BDSM pas toujours éloquent ou criant de justesse. Mais pour les plus aguerris, le scénariste cherche à traiter de la psychanalyse, de l'interprétation des symboles sexuels, de la manipulation humaine et sexuelle qu'il réside en chaque individu et surtout de l'idée même de pulsion, centre névralgique et émotionnel de beaucoup de nos décisions et qui constitue ici l'essence même d'un script maîtrisé et assez jouissif donc en un sens. Paul Verhoeven cherche à trouver le juste milieu entre excitation spontanée et une peur qui s'immisce chez le spectateur. Si le long-métrage est autant rentré dans la légende du cinéma, c'est également par le biais de ces deux acteurs principaux, symboles de la génération des années 90. Difficile de faire plus imposant que le duo au centre de ce métrage, représentant presque à eux seuls deux images bien opposées mais parfaitement justes de l'Hollywood des années 90. D'un côté... Michael Douglas incarne l'héritage d'un Hollywood vieillissant mais restant assez jeune par le regard de son père et par la posture qu'il a au sein du récit, rappelant les grands détectives noirs des années 50 et cherchant par là même à évoquer tout un pan du 7ème art et de son histoire américaine. De l'autre, la jeune Sharon Stone incarne une nouvelle génération cherchant à faire ses preuves, voulant absolument prouver son talent et apportant à ce métrage une dose de fraîcheur et de sensualité tout simplement rare que peu d'actrices ont su par la suite apporter au 7 e art. Il serait difficile, si ce n'est impossible, de pouvoir concevoir aujourd'hui un tel duo. Tant celui-ci semble cristalliser une époque et rappeler que le 7e art, même au travers de son casting, peut raconter beaucoup de choses. Rares sont les duos d'acteurs qui sont devenus plus marquants que le long-métrage. Mais il est clair que Sharon Stone et Michael Douglas sont devenus des icônes avec ce film. Paul Verhoeven est un auteur qui a toujours cherché à mettre en scène son cinéma de manière cathartique et acerbe. Difficile de ne pas voir dans ce métrage l'œil d'un cinéaste cherchant non seulement à être controversé, mais également proche de la polémique, en amenant un duo d'acteurs dans un retranchement sensuel et sexuel parfois difficile à jouer, et en posant le spectateur comme le voyeur ultime d'un événement souvent impossible à aborder au cinéma. Plus pervers que jamais, plus intransigeant avec une virginité possible quant au regard du spectateur, plus controverse qu'il n'a jamais réussi à l'être, tout en étant avant tout créatif, Verhoeven parvient ici à mettre en place non seulement un cadre dans lequel on ressent chaque possible du pervers, chaque cristaux de cochonnerie et de sensualité habitant le cadre qu'il met en place, mais surtout cherchant le plus possible à jouer avec l'idée de fantasme, de projection et de compréhension des instincts primaires du spectateur et c'est là qu'il réussit un coup de génie selon moi. Paul Verhoeven nous comprend, nous pousse dans nos retranchements face à une Sharon Stone hyper sexualisée et un Michael Douglas qu'il réduit en miettes. Jerry Goldsmith est un compositeur qu'on a souvent considéré comme de second plan. Mais il est indéniable que son travail au travers de ce thème notamment est clairement représentatif de son talent. Bien plus que de simplement réussir à cristalliser au travers de ces quelques notes l'angoisse, la passion, la fusion même qu'il peut y avoir entre les deux personnages principaux, Jerry Goldsmith réussit avant tout à donner une ambiance, à créer un cadre musical dans lequel les personnages semblent évoluer, changer, se comprendre, se manipuler et jouer les uns avec les autres. Bien évidemment, Goldsmith connaît très bien Verhoeven et sa bande originale épouse à merveille le travail de l'auteur hollandais jusque dans des retranchements extrêmement angoissants et passionnants. Mais avant tout, ce qui rend cette bande originale singulière et unique, c'est cette sensation que si on remplaçait la musique, tout changerait. Comme si le compositeur avait réussi à totalement habiter le métrage rien que par ses notes et son travail des cordes et des corps très présent ici. C'est cela le talent des grands compositeurs de musique, réussir à se rendre indispensable à la saveur, la grandeur et la puissance d'une œuvre. Si quand il est sorti, Basic Instinct n'a pas été si bien reçu que cela, je pense profondément que c'est parce que les gens ne s'attendaient pas à voir un cinéma aussi psychanalytique et sexuel se mettre en place. Personnellement la première fois que j'ai vu le long métrage de Paul Verhoeven, même en ayant vu Robocop et Total Recall, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir la sensation de redécouvrir le cinéaste hollandais, comme s'il parvenait à la fois à réinventer son propre cinéma mais également à lui donner une maturité, pas forcément inexistante dans ses précédents métrages mais plus intense, plus violente, plus acerbe et crue, développant ainsi une construction loin des schémas très archétypaux de Robocop ou Total Recall. C'est ce qui lui permettra... Ensuite, de trouver un juste milieu pour créer des films cultes. Mais en 1992, cela lui permettra surtout de développer un long métrage sensuel et pervers. Un classique et un chef dœuvre rare de cinéma érotique et haletant, qui reste encore aujourd'hui un des plus grands morceaux de cinéma. Une grande œuvre de cinéma, dure, malsaine, perverse, qui ne se lie absolument pas de manière linéaire, car chacun aura son interprétation.